Respectez, oui, il y a des choses dont on ne me dit pas. Eh. Attends, tu veux me toucher C'est pas que il y des cheveux blancs, j'allais vous dire Il y a peur, peur, peur, peur, peur, ici. Et eh, ils sont tous ça, ils ont laissé ça Si je vole, je, je, je vole ça maintenant. Ils vont commencer par crier. non, <rire> je je, je, je n'ai rien compris. Regardez, regarde, je veux que tu aies. je veux que tu, tu aies. As... Euh, non, okay. nom, nom, nom. non, oui, non. non, non. c'est ma femme est, qui est devant C'est ma femme qui va ici. C'est pourquoi bon, elle n'est pas là Je, je, je l'aide souvent, quoi. Je, je quoi. Ah, ah, quoi. ah, <rire> ah et Tu veux aider aider, aider, aider, aider, aider, ta femme. Oui, je aider ma femme souvent. Quoi. Ok. Eh bien, oh. moi, je veux. Et puis, puis puis, puis, puis ve Ve-ve-ve-ve ve-ve-ve Puis, puis avec les, avec les, avec les, avec les, avec les, avec, avec, les. Le, <rire> le, donc je ne parle pas. Mais Vous parlez vite non, que moi, je, je je, je, ce que là, je, vous dites là, moi je ne comprends pas. Je je là, ne parle pas. C'est quoi tout ça là Excusez-moi. J'ai amené mon l'argent, tu vas m'insulter. avec mon l'argent. Ta voix qui est comme ça, excusez-moi, monsieur. Ta voix qui est comme ça. C'est ce qu'on m'a dit. Et oui. quand vous prenez des de, de, de conneries, des détopistes, des. Non, non, non, non. je vais acheter. Et quand je suis venu acheter, tu ne peux pas me vendre, dis-moi ça. Je parle, tu dis que. Je ne parle pas. C'est toi qui vas mieux au monde. C'est toi qui vas mieux au monde votre pouvez pas rester là, mais vous C'est vous voilà. Hey, hey. C'est toi qui m'as marié, femme femme. Hein? C'est toi qui m'as marié femme de... Et tu, tu, tu, tu me demandes de, de, de m'envoyer ma femme. Et Tu vas, tu vas profiter pour chercher ma, ma, ma femme. Vous voilà, j'ai compris. <rire> tu as pas vu. C'est pourquoi tu dis que c'est un. Monsieur Personne vous... ne va pour moi. C'est toi qui vas ici. C'est toi qui, qui, qui enceintes toutes les filles du quartier. J'ai compris. Vous le payez C'est moi qui vais t'expliquer. Ah, tu tu n'as rien. rien compris. C'est moi qui vais t'expliquer. Non Je n'ai jamais vu. Na, Je veux voir comment tu. Tu es gros plus que. Hey, hey, hey, hey, hey, Monsieur, il y a des choses on, me eh. si, on ne me dit pas Respectez-vous Attendez Monsieur, respectez-vous Il y a des choses, on ne me dit pas Respectez-vous Tu dépasses les, les, les, les marchandises Même ici Eh, hey, tu parles que moi, moi. Méfie-toi, t'as toi vends-moi eh. eh, je, je vais partir Tu vas quoi J'ai dit, tu, tu, tu, tu, tu n'as pas d'oreille Tu n'as pas l'oreille J'ai dit de même Qu'est-ce que j'ai demandé ici Vous en faites Ok oh. Eh, ben attends Tu, tu m'as demandé le, le prix d'abord Vous le pour combien ah, C'est ça C'est pour savoir où vous pouvez vous voulez payer là Ça va dépasser 200 ou 200 francs ici. Ah bon Vous connaît. on vous C'est toi qui vous, mis... Vous vous, toi vous qui faites comme ça là, là C'est toi qui a mis... Là, là, là, dans ma poche. Et Tu dis combien de fois Combien je vais acheter et eh, tu parles, pas. Eh, mais, mais je vais te dire à partir d'aujourd'hui, va, va raser les, les cheveux que tu as là, là, parce que tu ne mérites pas eh, ce que je, je, je, je vois ici, là. Mais okay, je, as compris? Se, je eh, vous le paye Non, non, non, laisse moi faire. on mmh. parce que je n'aime pas l'embêtement. Mais si on a des clients comme vous l'avez là, là, on va fermer ici. Hein. Mais vous savez, ça fait de nos problèmes, eh? j'ai dit que c'est chose. Fais-moi un piment, Ézuze, je vais partir. Okay. Regarde-moi, regarde-moi regarde -moi, sa tête comme... Il y a des choses, on me dit pas. il y a des choses... Respectez-vous, il y a des cheveux, on ne me dit pas. Hein. Attends, tu, tu veux me pousser. C'est pas que vous avez des cheveux blancs que j'allais vous faire. Ah, t'as vu oh, oh. Il vient de me que j'ai des cheveux blancs. Toi tu as des cheveux noirs. Ou oh bien, tu as collé les trucs sur ta tête pour dire que tu es. La race ta man. Tu connais que ton man, regarde-moi ça là. Ah Mais vie-toi, hein D'ailleurs, je veux, je veux. Attends, attends. Je prends ça. Et je, je, je vais te dire une chose, je, je prends ça et je ne fais pas. Viens, viens, on y va. Monsieur. Viens, viens. Monsieur.